Elle a une perfection. Voici la vidéo pour réaliser ma prothèse de lézard, c'est parti J'ai utilisé de la plastiline qui vient de chez Moulage Forme Composite que j'ai aplati sur ma table de travail. J'ai d'abord dessiné grossièrement un œil. Et pour créer différentes formes, j'ai utilisé le dos de pinceaux de tailles différentes. J'ai fait pareil avec la partie du bas. puis j'ai utilisé du latex pour recouvrir le moule. Je l'ai d'abord appliqué au pinceau pour qu'il n'y ait pas de bulles d'air, puis à l'éponge. N'hésite pas à mettre plusieurs couches assez conséquentes pour que ça tienne bien. Pour aider au séchage, j'ai utilisé un sèche-cheveux. Le latex est sec lorsqu'il est transparent. J'ai superposé plusieurs couches pour que la prothèse soit bien solide et j'utilise la poudre libre pour pouvoir la décoller de son support. Ainsi, elle se décolle facilement. Et voilà ce que ça donne. Plus qu'à la poter sur son visage. Et pour cela, tu peux regarder la vidéo dans le petit i. N'hésite pas à t'abonner, à liker et à commenter. Et surtout à partager la vidéo. Bye!